Alors vous allez me dire vous aussi que le Père Noël est un personnage des villes que vous n'aimez pas et qui est un peu une, une espèce d'imagerie populaire décadente. Non, non, non, je ne dis pas du tout cela parce que... Par la suite, j'ai eu moi-même beaucoup d'enfants, j'en ai eu six et à partir du moment où ils ont commencé, où les premiers ont commencé à, à vivre, à prendre conscience de la réalité, euh, ma femme a préparé une crèche. Je me rappelle avoir acheté de beaux centons de Provence, nous leur avons raconté des histoires de Noël comme tout le monde, on a fait des cadeaux comme tout le monde. Je crois que tout de même ce Noël-là, si profane qu'il soit, est associé profondément au vrai Noël, tout de même il se cale. Que sur le Noël chrétien et avec la signification qu'il peut avoir, qui est la joie, qui est la paix, qui est qui est cet amour qui circule entre les êtres, au moins pendant quelques heures, et qui est... ça représente tout de même une espèce de fenêtre ouverte sur l'irréel. Même ceux qui ne comprennent peut-être pas le symbolisme de, de ces choses éprouvent tout de même qu'ils échappent un instant à, à la dureté, à la brutalité, aux soucis, à la comptabilité, à l'argent. Tout à coup, il y a tout de même une ouverture sur autre chose. Ben, C'est ça, finalement, finalement Noël. C'est une ouverture sur le sur l'infini de la grâce et de, de la joie éternelle.